Bonjour à tous et bienvenue dans cette relaxation spéciale pour trouver le sommeil. Installez-vous confortablement. Soyez bien sûr que la position que vous choisirez pourra être tenue longtemps, que vous n'aurez pas besoin de bouger, vous pourrez rester immobile. ici prenez trois longues respirations de profondes respirations apaisantes et calmantes inspirez par le nez expirez par la bouche à une respiration plus douce. Sentez le calme qui s'invite dans votre corps petit à petit. Ici, je vous invite à bailler longuement, largement, trois fois. Ouvrez la bouche si ça n'est pas naturel pour vous en attendant le bâillement. Forcez le bâillement. faites semblant. Et peut-être que de vrais baillements vont pouvoir venir ici. Vous revenez à une respiration souple et confortable. Et ici tout votre corps est prêt à se détendre, à se relâcher sur le matelas. Vous laissez aller les orteils et tout le pied se relaxe en profondeur. Et les chevilles qui se dénouent, les mollets qui tombent un peu plus, qui se relaxent de tout leur poids contre le matelas, pour relaxer l'articulation du genou. Genou. chaque muscle de vos cuisses se détend se décontracte profondément les muscles peut-être à l'avant des cuisses pour commencer les muscles à l'arrière Vous sentez, petit à petit, toutes les tensions quitter le bas de votre corps. Sentez le bassin qui s'enfonce lui aussi dans le matelas, de tout son poids. Vous vous déchargez de toutes les tensions dans le bas de votre corps. Vous sentez le ventre qui bouge à l'inspire, qui revient à l'expiration. De même pour l'espace de la poitrine. Et vous laissez aller tout le dos. Vous prenez bien le temps de décontracter les muscles du dos, de venir les dénouer. Vous chassez les tensions dans votre dos en conscience, en douceur. Peut-être que vous envoyez le souffle, là où vous sentez une tension dans l'espace du dos. vos épaules tout ce que vous portez au quotidien les peurs les interrogations les angoisses les responsabilités vous les laissez s'échapper à mesure que vous détendez les épaules Sans l'espace de la nuque, l'espace de la gorge qui se relâche aussi votre menton semble tomber la mâchoire inférieure se décrocher et enfin la mâchoire et décrispé. Vous laissez aller le nez, les ailes du nez, L Espace sous les yeux, les paupières les sourcils et le poids entre les deux sourcils. Et vous venez lisser le front. pour ressentez tout le crâne, détend, le cuir chevelu qui glisse sur le crâne. Et ici, le corps est parfaitement relâché, profondément détendu, apaisé, calme, serein. Si vous sentez que vous avez du mal à lâcher le mental qui tient, que des pensées vous obsèdent, imaginez que vous venez placer ces pensées dans une boîte, peut-être sur votre table de chevet. Prenez le temps de visualiser cette étape, toutes ces pensées qui transvasent vers un autre espace pour laisser votre mental en paix, prêt à s'endormir. Une fois que vous avez fait cette visualisation, vous pouvez revenir sur le souffle, à l'attention calme et paisible de ce qui se passe, à l'inspiration comme à l'expiration, le parcours de l'air dans le corps. Et si vous êtes mis dans de bonnes conditions pour trouver le sommeil, continuez peut-être à détendre les zones du corps qui en ont besoin. Si vous le préférez, continuez cette attention calme à la respiration.